Pour les 4 heures de bénévolat. Alors vous savez qu'à la fin, vous allez recevoir une place de concert. Alors reste depuis 5 minutes et elle est au courant <rire> que c'est <rire> Donc euh, bah, il va falloir se défoncer d'ici là pour aider l'association J'accède. J'accède.com, c'est avant tout un, un guide des lieux accessibles qui sont recensés et qui sont ensuite saisis sur internet. Accessible, c'est accessible aux personnes à mobilité réduite en général. Ça va être énorme de se rendre compte. Je pense que vraiment ça doit être hyper compliqué. Ça va être une vie impossible. On va changer ça C'est dur ouais, Même les marches de, de 10 cm, c'est difficile tout seul. Enfin, j'y suis pas arrivée, donc... Euh, physiquement, très difficile et pourtant, j'ai aucune maladie, j'ai pas de difficulté. Euh, je suis sportive j'ai des vrai qu'on bien et, euh, et j'y arrive pas, quoi. mis le Bonjour. On cherche avant tout à disons, sensibiliser si jamais le lieu n'est pas accessible et s'il est euh, noté très précisément sur une fiche les caractéristiques du commerce. Est-ce qu'il y a une marche Est-ce que c'est plein pied Est-ce qu'il y a un ascenseur éventuellement Là, on fait le tour des commerçants pour savoir euh, par rapport à l'accessibilité et à l'accueil, surtout comment ça se passe, et surtout par rapport aux marches, euh, aux trottoirs. Euh. 10 cm on a juste à cocher en fait euh, sur la, la, le questionnaire. On s'éclate. C'est génial. Je êtes très efficace. Alors t'as bien les fiches je crois que j'en ai plus que 13. On a plus que 13, c'est énorme. C'est la faute, t'as vu 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12. 12. 12. Wow. Mais ça veut dire qu'il y a plein de sites accessibles en fin de compte. Mais, mais... Il faut juste les répertorier. <rire> super bien c'était très agréable tout le ouais. monde était euh, enthousiaste et puis c'était ch chouette on a passé un bon moment ouais, bah ça on se rend compte un peu de la chance qu'on a quoi tous les jours c'est ça nous coûte rien d'aller noter euh, une nouvelle ouais. adresse un nouveau commerce et pourtant euh, eux ça leur donne temps en fait quoi. Oh, voilà. je pense que c'est des opérations qu'il faudrait renouveler euh, le plus souvent possible parce que euh, c'est bien que les gens euh, propose proposent 4 heures de leur temps libre pour euh, une association quelle qu'elle soit. Euh, J'ai rencontré des, des gens dans mon groupe euh, très sympas. Euh, on était une petite équipe et euh, on a bien pu euh, partager euh, sur cette demi-journée. C'est ça l'essentiel. Voilà. Ouais, il pleut, il faut y aller. <rire> Au revoir merci. et merci. Bye.